Bonjour, je m'appelle Marcel et j'ai tourné ma vie vers le voyage. J'ai fait le choix de voyager seul, à vélo, avec un sacoches tout le matériel nécessaire pour dormir, cuisiner et me soigner. Je ne suis pas un touriste, mais un voyageur. Les monuments ne m'intéressent pas. Je suis attiré par les peuples, leurs croyances et leurs façons de vivre. Ma méthode Je choisis un pays, je l'étudie et je réunis dans un thème ce qui le caractérise. Puis je pars sans aucune route tracée à l'avance, ni d'hôtel retenu. Les rencontres construiront le voyage. Aucune peur, l'inconnu m'attire. J'ai du temps, une carte SIM et des rêves à réaliser. Je souhaite montrer que le Népal ne peut être réduit au trek dans l'Himalaya et à Katmandou. Je pars à la recherche d'une route d'ouest en est à moins de 3000 mètres d'altitude pour découvrir la vie au Népal, son peuple attachant et son quotidien. Je vous invite à voir avec mes yeux, sans trucage ni artifice, ce que j'y ai vécu. Vous êtes prêts Suivez-moi.